I'm <laughs> sorry. tension attention qu'apprenons toujours dans la tibonitane après nous t'es fini des blousailles qui t'es passé cette police t'es perdu la vie je jodie à naïon filatue peuple à t'es monte brigade de vigilance il veut mettre la pâte sur des jeunes garçons qui t'a transporté balle pour à la côté bah chef gang lixon dans sa vie enfin, bonjour bonsoir tout le monde je suis content de m'avoir venu jeudi à nous c'est 9 février 2023 c'est le moment pour me présenter les principaux points qui pourraient faire essentiel nos nouvelles là pour jodie à louis al qui c'est se secrétaire général Nations Unies a en faveur d'Haïti, expliquer problème et sécurité, capable terrain Haïti pas capable de sortir pour coller et situation. Il m'a dépressé, pressé, à Colonie et puis l'autre pays qui décide pour écoute, mais réagit pour jouer une solution à cause des gangs fini ak peyi. Genye gouvernement américain nan ki mete yon note de yon fe konne yon depense yon kantite milyon nan peyi d'Aiti. Yo pale tout, yon pale we. Nan ki moyen, capable kapab pote plus aide pou Haiti nan kad asisans legal yon kon habite bay nan achte machine et ak munisyon zam pou capable kapab soti nan salye la. Epi PCPJ ki ekri yon let bien ouve ak direction radio, télé eklea, man yo mete était disponible. Loukodezir ki se Animateur Vedette, émission Matin débat pour vendredi 10, Caprini là toujours dans le cadre d'enquête qui ouvre dans les actes criminels. Il faut que le à la question de la justice dans 10 h dans matin. Vous connecter sur TV 83, réseau d'informations, et c'est Pou pour ça que vous avez le débat dans le journal pour jeudi. On a informé que tu étais la tu voulais avec ensemble d'activités au malgré ses hauts parce que euh, toute euh, activité au parcours principal avec problème insécurité ya, mais gagnait euh, quelques activités d'encore activités scolaires qui a fonctionné timidement euh, malgré parents avec un peu d'inquiétude obligé vous et l'école d'en faire stand by devant Barrier l'école, il y a eu filmé, l'école pour étendre au moins si il y a un dérapage pour entrer la caillou. Formation si tu dans commune verrette pour matin, l'oscillé au soir, et la brigade population fait dans zone des jardins y localité qui trouvait les sous-gouttes et verrête là eh bien ça a la cause que monsieur Tamite mis sous et un chauffeur moto qui était à des passagers, et côté monsieur Brigadier a saisi y sac à qui qui était nommé monsieur et pratiquement les local l'ouvri sac avec bagues e, yon y et quantité de 100 boîtes katouche dans sac à Gvalisa, et c'est des cartouches de grand calibre. C'est l'information qui est nous pour matin. Et moun dans la zone des jardins, à Kadoda, dans la commune de Verette, levés avec l'eau en jeu, parce que pour que déjà identifié trois moun qui balayaient à terre, que M. Baz fait dans sa vieillesse, semble que les balles étaient à la vieillesse. Et eh bien, on eh, eh a eu l'information que la population saisi les balles. Et bien, débarqué dans la zone à environ 9h30 pour arriver minuit. Il fait que les balles à haute dom qui atteignent pour plus petit trois moun sa ok yo jeune maintenant population fait quoi au bon paquet l'autre moun qui a chercher qui au poko yo poko, poko trouvé dans commune verette monsieur débaque dans mita, la mitan centre ville veretta hier soir avec un camion yo bote yo paquet de motocyclette pour yo rentrer dans base yo son situation qui paraît être vraiment difficile pour moun qui cap vivre dans département la tibonite c'est l'ensemble des dispositions au changement stratégique ça a fait après moun dans commune liencourt décider mettre barricades dans plusieurs axes pour empêcher continuer, continuez, vous faites exaction, et bien vous changer zone, vous passez dans le centre-ville, la Tibonite, en passant par barrage canot, pour venir sortir dans la pompe Arimon, également, pour faire fait des camions, marchandises, vols et réception et munitions que vous acheter acheté sous frontières. Et bien, c'est à cause des brigades là qui permettent que vous saurez les munitions. Qui la cause, plusieurs jeunes garçons perdent la vie, parmi eux, il y a un jeune garçon qui est un thérapeute dans, et pratiquement dans le centre et l'hôpital albert chois dans des chapelles qui perdent la ville hier au soir, et comme identité par un, il a fait quoi qu'il relève à Jusqu'à présent, pour matin, dans une zone, c'est tout le monde, c'est code mari, demain dans en tête, il y a un paquet de jeunes garçons qui a cherché que vous retrouvez, à part des trois jeunes garçons qui ont joué à la IAT, à Blaise, Peterson, et avec Jean-Wilden Severs. Désir, comme si... si <rire> comprendre bien là, c'est que trois jeunes gars sur sous moto, valise, sac à toux, baneg Non, ça vient. Population à travers brigade, jeune 4, ça y est. saisi, non, mais monsieur, yo Mais quand a, ont non, jeune gars sont sous moto, tapoté, 4, ça y yo. ça, yo, Ils so, ont sauvé eux-mêmes, ils n'ont pas gagné et gain te gain une qui sauvé gain qui avec qui pour que lui son job mille gouttes de qu'elle gout fait avec monsieur e, et pratiquement monsieur qui ça qui a te la kol, jardin semblait faire appel avec monsieur pour puis par la suite population aux abois pendant soirée faire toute qualité appel pour les policiers pour au moins deviner photios secoupe pour deviner récupérer munitions au moins pour déprendre la situation policiers qui cantonné commissariat dans centre ville vers être là et e te répondre pour faire quoi que y'ont pas en mesure pour déplacer parce que même y ont bicyclette y'ont pas rien qui dans commissariat et ça t'appelle la cause que nous dans un obligé de dormir majorité dans y'ont dormi énervé pour jusqu'à matin pas d'intervention. intervention policière qui fait tout zone là et la crise dans zone pont parlement à Kadouda et des jardins et les cadavres ont été terre Et jusqu'à présent, les munitions ont été Et dans les heures, on a même monde qui sur, sur, sur, sur non, des gens qui ont été saisis sur cette route-là blessée. Les cadavres, c'est des gens. Dans la population civile là ou bien M. Dekembeo Non, des gens qui sont dans la population civile là. On la oh. population civile, qui que M. Ovini y a usé avec balle en, en, en revanche de, des de, de munitions, qui okay, la population qui était montée et la brigade qui est saisie. Déterminer ce qu'on a vu bon à concernant deux ça a chauffeur moto avec l'autre, est-ce qu'ils mettre la police ou comment ça passe avec on, La police est toujours arrivée et dès M. Sao, t'as toujours en main et M. qui était organisé la brigade sous-zonne. Jusqu'à présent, je crois que la police a dû reprendre le contrôle de la situation pour au moins pour ta récupérer, si yo encore vivant parce que les populations a encore les capacités de la vie à mort. Vous parlez de n'importe 100 boîtes de cartouches pas vrai 100 boîtes de Oui, Mais j'en garde la désir avec vous, c'est que monsieur encore plus à l'aise toujours, puisque vous traversez avec camion, allez prendre moto, mettez moto dans la machine, et puis allez ensemble avec vous. Oui, et vous avez une zone de traverse. Dans centre-ville, Tiris la Tibonite, par rapport avec situation qui gagne un sous en cours, c'est avec l'exaction que M. Tevin fait dans dernier jeu Population et Barricade ensemble, action. M. fait un pile coup de balle chanté hier dans niveau et Kafoupe avec Chablende qui gagne unité spécialisée soit Souatio là-dedans. Et dans l'idée, au moins pour autant permettre de accès sur route nationale numéro 1 dans niveau de pour autant rentrer, eh bien, ça e, a échoué parce que M. et soit tueur, e, e, e, agent spécialisé. E, pousser si en de bal. et bien si monsieur font l'autre stratégie yo passer par centre ville Tigelati Bonite pour venir sortir et et et, et et et sous barrage canaux et ce qui font par qui avoir accès direct pour y rentrer dans la commune Verette et même descendre dans la commune Lyankou, si sur table et passer même aller jusqu'à Mibalet mais arriver dans la zone pour parement cette situation qui pratiquement m'a développer et au niveau au niveau au niveau Bas la tibounit, précisément entre commune Verette et Rivière Liencou dans le dernier jour qui pratiquement qui est l'actualité avec M. Gangrifio qui continue à gagner terrain. mais Nous connaissons que la police pratiquement abandonné plusieurs commissariats stratégiques qui sont sous-jonçants. C'est pour ça que la population a demandé avec responsable. Pire plus niveau pour penser avec la situation. Parce que la cabine est plus grave. Dans ce qui a venu, si quitter commissariat sans vous pas équiper avec agents et policiers, surtout unités spécialisées qui capable prendre contrôle la situation dans la sibonite. Les informations que vous avez besoin, nous monsieur, déjà construit des lotes cailles qui, à la hauteur des communes verrette, en façon pour mettre en lot annexe gagne, pour qu'on ait plus de contrôle, parce que le sentiment a commencé difficile dans la commune Lyonco, là détourner on détourne les des marchandises pour aller dans la base à Kiyos. Gagnant, secrétaire général organisation État américain, Olus Almagro, qui lui-même réagit sur situation haïtienne, côté prend la parole du Conseil économique et social des Nations Unies, une SOC, dans le cadre grand compte qui est organisée dans le siège social OEA, dans Washington. Aux États-Unis. Comment qui ça, secrétaire général organisation état américaine, Luis lui-même, lui dit, dit, Haïti, lui-même, pour lui parle, pour le cas solutionné, crise, pays a fait face, je ne veux là. Fandi, phrase ça, fait écho en pile, limite accent en pile, ça, lui fait gros débat, phrase si là, que Luis Almacro, lui-même, lui dit, dans cadre, rencontre si là. Pour lui dire, Haïti, pas capable pour qu'on lui, bien, solutionner crise pays à faire face, je ne veux Toujours qu'il est favorable, on parle de Luc Salmagro, il est toujours pour, pour une intervention spéciale pour aider Haïti. monsieur almagro dans le message, il a que lui-même, il poster posté sur le a CUDELI, il fait qu'on est. Nous devons mobiliser ressources en deux d'un système interaméricain pour nous bail Haïti, support nécessaire et solide pour rétablir sécurité et la démocratie peuple haïtien. En réalité le secrétaire général OEA li estime que que pour nationale d'Haïti n'est pas en mesure pour le faire face avec menace sécurité ça qui je dis c'est gros défi hein eh, qui je dis que fait face ensemble avec lui mais il clair que fort internationalement il aider Haïti pays qui ses membres soit conseil de sécurité de l'ONU OEA nous tous ensemble doit mettre ensemble pour aider Haïti et aider pour le matin sécurité qui est là Ressources humaines, les ressources humaines, ressources humaines, matérielles et financières qui nécessaires pour les restaurer, pour les établir la paix et la sécurité dans le pays. Tout encore, c'est ça qui dit dans l'intervention de Luis Almagro. Dans l'autre, on dit que Luis Almagro fait, il préciser que nous avons besoin d'une feuille de route qui définit Haïti. Avec étape là dans le pays à lui-même, sur monter, pral, monter, pral et pral travailler avec situation sécurité ki gen la situation et qui viennent là. Je dis, ça peut être à vivre, nan, surtout en dis-crise politique nationale qui viennent là, qui doit aborder une en façon pour nous bien qu'elle est Réforme politique, situation sécuritaire, avancer vers la question élection, ça est important pour mission Haïti-l'élever même, la jeudi an, avec ce qu'a dit le côté ensemble de acteurs dans l'OEA. Une délégation haïtienne qui rencontre tout dans le jeu qui était rappeler, et un responsable au qui un groupe consultatif, Hadrock, qui est ONU sur Haïti qui était discuté, sur l'urgence qui doit gagner là, pour que Haïti joigne une assistance internationale, pour que yo implante, pour yo travaille, pour qu'il mette l'accent dans les affaires de sécurité qui gagner là pour permettre que le peuple haïtien a fonctionner comme ça doit, et permettre tout d'avoir l'organisation les et les qui est organisée dans le pays. En l'autre côté, la mission canadienne l'ONU fait qu'on est, le groupe consultatif adroxa l'ONU lui-même, qui soit sous question haïtien, dans Washington, dit un soutien que, Question qui pour avec les affaires sécurité, balle assistance technique avec Haïti, qui peut aider Haïti pour commencer à implanter sans développement durable liant. Il discuté avec le secrétaire général OEA et le président du conseil permanent OEA sur l'importance pour renforcer la coordination internationale pour aider Haïti pour faire face à la crise multidimensionnelle dans tout les niveau k Haïti a fait face à de 18 pays a même rencontré le Fonds monétaire international. Bac mondial à Kabak Interaméricain développement pour souligner, pour mettre l'accent sur ça, l'importance pour le travail ensemble pour soutenir Haïti. Mais même là, c'est un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. L'importance c'est aider Haïti face avec un problème. La fait face, je ne jodian. en gros, c'est ensemble acteurs qui réagissent sur la crise paysan, précisément Luis Almagro, lui-même qui est se secrétaire général de État américain, qui passe six demander avec la communauté internationale, lui-même, pour le garder dans quel niveau, pour prendre des dispositions, pour aider Haïti à sortir de la crise que la fait face, je ne jodian, mais Jean-Luc Almagro dit là, Haïti, pour qu'on pas qu'à de la crise qui vient là, il doit un Assistant secrétaire d'État, Bureau International chargé question lutte contre les affaires et eh, drogue et application loi dans les pays États-Unis, annoncez là la gen livraison ensemble semaine prochaine, qui a là, ensemble machine blindée qui est jeune police nationale d'haïtiens il a fait qu'on est assistant secrétaire d'État, bureau international chargé de lutte contre les questions d'application des dans les États-Unis. Il était en visite euh, dans le pays. Il y l'ambassadeur Todd Robinson lui-même qui a renouvelé son engagement pays États-Unis pour aider Haïti dans la matière de affaires et sécurité. Nous avons quelques machines blindées qui ont en Haïti. Il a cité là l'ambassadeur Todd Robinson. Il a fait qu'on ait un travail pour que les machines blindées arrivent d'ici semaine prochaine en Haïti. Tout ça doit être attribué, tout ça doit aider. aidé. La police nationale d'Haïti n'a été contre question de violence, question de gang, qui mettait Haïti à genoux. C'est déclaration de Todd Robinson, dans le journal Miami et après que les fins inspectés s'enlèvent l'équipement, ça y qu'ils qui dire, garder pour eux, est-ce que Blendez, ça y le fin, gardé comme eux, est-ce que Blendez, en forme, mais l'effet qu'on ait, il semaine prochaine en Haïti. Selon l'ambassadeur, États-Unis, lui-même, continuent à faire en prenant toute disposition là, avec question équipement sérieux pour pou le voyage pour la police nationale d'Haïti. Et mettez accent tout, beaucoup bon de l'autre membres qui dans la communauté internationale pour contribuer, pour aider Haïti dans les moyen pour le matériel de sécurité qui vient là. Vérification sa yo, à matériel machine blende sa yo. Et en fait, selon ce qui dit, bon côté assistant secrétaire d'État, le fait qu'on ait priorité aujourd'hui à chaque membre, mais ben nouvelle unité particulièrement, soit que BIO a fait BIO lui-même, il prend ça très au sérieux pour accompagner un unité ça, Il y a un peu d'autres qui a même cap des uh, formations dans les affaires anti-gang en pays. M. Robinson, à la question poser, est posée. dit, est-ce que ça suffisant, dans le matériel seulement pour affaires et sécurité M. Tickler, pour le dit, que mais le, le soulier que les États-Unis, comme les pays qui ont aidé Haïti, mais là, il n'y a pas d'accord, mais il y a d'autres acteurs dans la communauté internationale qui, même, ont aidé à Haïti pour mater les affaires sécurité qui sont là. les reconnaître que, je dis, la situation que les pays ont pris est très -trè, -trè difficile, mais il que ne pas qu'à résoudre, mais il faut a pas soutien avec Haïti, faut que l'État ici, ensemble avec la police nationale d'Haïti, eux-mêmes, tout, travaillent pour solutionner le problème qui vient là. Toutefois, Todd Robinson, lui-même, dans nos gouvernements États-Unis, promettent pour que, eux, créent, s'en un espace nécessaire pour aborder questions, problèmes, ensemble, Haïti a fait face, non? Question environnement politique, non? Situation politique, il y a là. Et puis, offrir, s'en ou on, ensemble, mais, cap, soulager, la police, non? Pour mater, ça sécurité sécurité. Hein? Depuis l'année 2021, jusqu'à je n'ai jeudi, hein? États-Unis dépensent 92 millions de dollars selon ce qui dit pour paul département d'État américain. Mais quand c'était l'agence qui consacré avec son formation ensemble avec acheter nouveaux machines blindées, équipements, tant que gilets, balistiques, casque pour la police nationale d'Haïti. qui donc, de, 4, de 2021 à nos jours, mais états unis comptabilisés dans la salle de Haïti, dans la formation avec la police nationale, là, dans le matériel, ils ont déjà dépensé là 92 millions de dollars américains. Selon ça, ce qui dit que bon côté responsable yo, dans les états unis et sous question aussi là. Police nationale d'Haïti, direction centrale, de la police judiciaire de CPJ, responsable, vous voyez l'invitation, responsable de radio, télé et qui trouvait la sur Delma, précisément Delma 67, Ambiroli. Eh bien, invitation ça, directeur central police judiciaire des CPJ m'a dit pour présenter présenter complément à toute en mais pour qui toute disposition pour permettre là qui est un service compétence à accueillir présenter là qui le Bureau affaires criminelles bac qui trouvait la classe 66 à l'aéroport prolongé journaliste Lucien Désir, animateur émission radio-télévision et titré ça matin et débat, mais qui a passé sur la télévision. Et clair, pour que le local lui-même présente devant le bureau des affaires criminelles BAC dans le DCPJ vendredi 10 février 2023 à 10h dans le matin, dans le cadre enquête qui est en cours. Dans cadre enquête qui est en cours, il n'y a pas de détails qui enquête mais ce que dit dis dans le cadre d'enquête enquête qui est en cours, c'est ça à qui écrit dans lettre Sidake, mais que qu'il a de police lui-même à travers le bureau des affaires criminelles BAC et qui trouvait la classe 6, uh, aéroport, uh, que journaliste à Luc que tout le monde connaît sous Luc Néa Désir, il y a un an principal animateur, animateur vedette émission, matin débat que, qui est animé sous télévision éclair lundi, pour, vendredi, 10h pour 1h de trois heures après-midi mais locaux qui est pour présenter devant an, responsable, un responsable bio affaire criminelle demain, vendredi, 4, 10 et, et, février 2023 à 10h, non matin, Jean dis jean dans le DCPJ, hein. dans DCPJ, c'est le cadre d'une enquête qui est en cours pour nous citer responsable dans le DCPJ.